Vous connaissez sans doute Nike avec ses magnifiques chaussures. Et peut-être que vous ne connaissez pas la double Nike. Elle a tout en double. La marque, les lacets et même la semelle. Tout. Bref, elle est magnifique. Passons au plus important. Le nouveau ballon de Nike. C'est une révolution pour le football. Le ballon se réinvente.